Hey, hey, hey Salut, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, grâce à Dieu, je viens bien, je vais bien. <rire> On se retrouve dans une nouvelle vidéo. Je m'excuse déjà pour ça. C'est mon micro aujourd'hui parce qu'il y a un petit problème technique, voilà, voilà. J'ai voulu tourner cette vidéo suite à une question que j'ai posée sur Instagram et que vous avez répondu. Vos avis m'ont intéressé et j'ai voulu faire vous donner mon avis. D'ailleurs, d'ailleurs, si tu me suis pas sur Instagram, tout se passe ici. Abonne-toi à J.A.I.D. qui se trouve également sur Instagram. On va être dans un nouveau type de vidéo. Le concept, s'appelle un message, une vidéo. On se retrouve tout de suite après le générique. Là, c'est un message fictif, mais j'espère prochainement que ce sera vos messages. Le message que j'ai reçu, <rire> se marier sans avoir de rapport sexuel, c'est risqué. Imagine qu'à ce niveau, ça ne fonctionne pas. Vaudrait mieux tester avant. Qu'en penses-tu? Alors, alors, alors, mon avis. Ça, c'est la pensée du monde, en fait. Pardon. Ça, c'est la pensée du monde qui nous dit que avant, teste. Parce que quand tu seras marié, ce sera compliqué pour toi. Et la Bible nous dit clairement, « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez renouvelés par l'intelligence du Seigneur. » Je mettrai le, le verset carrément ici pour toi, comme d'habitude. Et de ce fait, j'ai envie de te dire, les tests, c'est no way. Quand tu es sûr de la personne avec qui tu es, est-ce que vraiment tu vas fonder ton mariage, ta vie, sur les rapports sexuels Est-ce que tu tu le définis à ça en fait est-ce que tu le réduis juste à ça au rapport sexuel c'est vraiment ça que les personnes représentent à face de toi tu veux te tester pour pas être coincé parce que si au niveau de là ça fonctionne pas ça veut dire que le mariage là ça va être bancal, bien sûr que non déjà pour commencer toute chose s'apprend toute, toute chose s'apprend ok, un chanteur apprend à chanter, il peut avoir le don mais il va se perfectionner, il va prendre des cours de chant pour s'améliorer. Un athlète, il va s'entraîner, ok, pour pouvoir être champion, etc., etc. Ça va, il va devoir s'entraîner. Au début, il est peut-être bon ou il n'est pas bon, mais à force d'entraînement, il va exceller dans son domaine. <rire> C'est pareil, les gars, c'est pareil. Vous testez là, voilà, là, vous le laissez là-bas. Il n'y a pas de test. Il n'y a pas de test. Ton mariage ne sera pas fondé que sur le rapport sexuel. Il y a beaucoup, plein d'autres choses. J'espère que tu, en, tu es au courant de ça. Le mariage, c'est pas juste ça. Quand tu es enfant de Dieu, tu testes pas. Tu fais confiance à Dieu. Si tu as, euh, si as mis ton couple, ta relation entre les mains de Dieu, oh. mais qu'est-ce qui va pas aller Certes, il y aura des petits conflits, hein, des petits trucs, des petites charmailleries Mais il n'y a rien que vous ne pourrez surmonter Parce que, ça ne sera pas les rapports sexuels qui seront vos fondements Mais ce sera Dieu lui-même Et si Dieu est la base de ton mariage Tout ce qui se trouve dans ce mariage va fonctionner <rire> Voilà, donc ce sera mon avis sur le test Il n'y a pas de test, ça n'existe pas Ok Testez pas. <rire> Ayez confiance au Seigneur. Je mettrai un verset biblique là qui, qui nous prouve que le Seigneur nous donne toujours plus que ce qu'on lui demande. Il nous donne au-delà de nos attentes. On est juste comblé quand on est dans le Seigneur et il fait toutes choses concourir à notre bien. Ok N'hésitez pas en commentaire à me donner votre opinion sur ce sujet. J'espère que la vidéo vous aura plu. Euh, Dieu est amour, Dieu t'aime et c'est ça le message à retenir. Bye bye On se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo.